Le Manoir de l'Epronnière, on en a connaissance dans les textes, le, le domaine, la seigneurie, est mentionné à la fin du XVe siècle, donc aux alentours des années 1480, on sait que le domaine appartient à la famille Chauvin, qui est une famille de, de riches officiers, de nobles, proches proche du duc de Bretagne, François II. Donc le manoir, à partir au moins à partir du XVe siècle, il est occupé pendant toute la période moderne, puis il est vendu aux Dames du Sacré-Cœur qui euh, le transforment. Donc, il est, les Dames du Sacré-Cœur le rachètent en 1836 et euh, très rapidement donc elles s'installent dans l'ancien manoir qui lui est encore conservé, elles s'installent à l'intérieur et très rapidement elles font des transformations. Elles vont construire peu à peu euh, des chapelles, des grands bâtiments, des corps de logis pour, euh, pour loger tout le monde et peu à peu le manoir en lui-même euh, disparaît et est remplacé par le couvent. Donc, euh, un grand couvent qui date du 19e siècle. Et c'est dans ce couvent qu'après, euh, les militaires viennent s'installer. Ça devient le bâtiment de commandement. Et donc, euh, l'interrogation, c'était quel vestige on allait retrouver du manoir en tant que tel, qui a été forcément très perturbé, très euh, réaménagé par, euh, par le couvent euh, du 19e siècle. Donc, lorsque le projet a été bien connu, identifié et porté par l'aménageur qui est Nantes Métropole Aménagement, de l'ensemble de la caserne donc qui va être réaménagée, la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, a décidé de prescrire un diagnostic sur l'ensemble de la caserne. Donc On a à la fois des sources écrites qui mentionnent le domaine à partir du XVe siècle et puis le manoir lui-même à partir du XVIe siècle. Et la seule illustration qu'on ait, c'est le cadastre napoléonien donc de 1834, qui nous euh, propose un plan du coup complet du manoir dans son dernier état, c'est-à-dire l'état 19 e avant qu'il ne soit euh, rasé. Donc là, je me trouve dans la, dans la cour donc centrale, autour de laquelle s'organisent les trois ailes du bâtiment en U. Et donc, euh, on a une aile plutôt à vocation agricole euh, à ma gauche, et puis deux ailes à vocation plutôt euh, d'habitat, donc des logis euh, d'habitation euh, au sud et à l'ouest. Euh, donc ça c'est ce que mentionnaient les sources écrites et c'est ce qu'on a retrouvé effectivement euh, en fouille. Alors ici à Mélinette, on est aujourd'hui dans un secteur urbain, on le, on le voit bien, c'est un quartier euh, habité. Il faut savoir qu'à l'époque euh, médiévale, mais même au 19e, c'est une zone euh, rurale ou périurbaine. En dehors de la ville, on est à peu près à un, un kilomètre de la ville fortifiée au XVe siècle. Alors c'est une zone rurale, mais autour de, de, de ces, villes, ces villes antiques ou ces villes médiévales, on a évidemment des, des domaines. À l'époque antique, ce sont des, des grands domaines agricoles qu'on qu appelle des villas, qui sont avec un fundus, c'est-à-dire un, un espace foncier très important, qui sont des domaines économiques hein, où on produit de l'agriculture, de l'élevage, qui va alimenter les villes. Et à l'époque médiévale, on retrouve un petit peu ce phénomène social qui a réservé évidemment plutôt une, une aristocratie. Hein, une élite euh, sociale euh, ça s'appelle des, des manoirs avec une tenure, donc un, un espace foncier également assez, assez développé autour ici on a un espace de 13 14 hectares autour du, du, du manoir de, de, de l'épreunière du 15e siècle alors ici donc pour euh, évaluer le potentiel on a fait donc des sondages donc un, un gros sondage ici notamment qui nous a permis de découvrir donc toute cette, cette stratigraphie donc c'est l'empilement des différentes couches et plus on descend plus on remonte dans le temps euh, on peut voir ici euh, au moins trois niveaux de sol en, en petites tomettes. Alors ici, on n'a plus que le lit de pose en mortier, puisque toutes les tomettes ont été récupérées. Mais ici, on peut voir une ligne là, de tomettes qui correspond donc à un autre niveau de sol, et ici un niveau de sol encore plus ancien, euh, avec de nouveau des tomettes. Et puis toutes les couches intermédiaires que nous on différencie par la couleur et par, le matériau, euh, par les matériaux différents, sont aussi euh, des recharges, ce qu'on appelle des recharges, donc soit des niveaux de solde, soit des recharges, des petits remblais pour installer d'autres niveaux de sol, et ainsi de suite jusque euh, donc là on est à peu près à 19e siècle et puis par là ça remonte probablement au 15, 15e, 16e siècle. Je vous rappelle qu'on voit ici euh, au sud de la Loire, qu'on ne voit plus beaucoup actuellement, mais à l'époque on, on devait voir la Loire. Et d'une façon plus générale, ces, ces habitats euh, élitaires du 15e, 16 siècle, s'installent siècle, plutôt dans les endroits, euh, des endroits sur des versants de, de vallées. Hein. Donc on en connaît à peu près une soixantaine d'implantations sur, sur, d sur le, le pays nantais. Et ici, plus spécifiquement, on est à proximité d'une voie d'une voie ancienne, qui est déjà une voie romaine, qui est la route de, de, de Paris, qu'on appelle actuellement la route de Paris, qui rejoignait à l'époque antique la ville de Condevignum de Nantes, à celle d'Angers, Julio Magus, voilà, dont on a retrouvé quelques traces euh, près de, de Saint-Donatien, ici, et également, son aboutissement à Nantes et la porte Saint-Pierre, sous laquelle, au XIXe siècle, on a retrouvé des traces de cette, cette voirie. Donc ici, on, on est, sur le, on est sur le, en proximité, on l'a dit, d'une voie antique et médiévale. Et cette voie est implantée précisément sur une ligne qu'on appelle une, une ligne de crête, une ligne d'interfluve entre, entre deux fleuves, entre l'Erdre au nord et la Loire euh, au sud donc c'est un espace tout à fait privilégié pour installer une voie et c'est ce sur plateau, sur ce plateau de, de lignée que va s'implanter ce manoir de, de, de, de Lépreunière au XVe siècle qui est à proximité immédiate de, de, des, des portes de la ville de Nantes. Alors je me trouve donc euh, toujours dans l'aile sud de ce manoir et donc ici, on se, trouve, on se trouverait dans la cuisine de cette aile sud. Cuisine donc qui se caractérise par une cheminée, une grande cheminée qui est devant moi ici, avec des beaux pieds droits sculptés en granit. Et puis surtout dans cette cuisine, on a quelques éléments caractéristiques des cuisines médiévales et modernes, à savoir à ma gauche un, ce qu'on appelle un potager. Donc c'est une petite structure de chauffe secondaire, qui permettait de, en fait, de garder au chaud les plats. Donc on faisait cuire dans la cheminée, et puis après on posait sur un, une table en matériaux réfractaires euh, les, les mets qui devaient rester au chaud. Et dessous, en fait, on voit ici une petite ouverture, donc à la base, il faut imaginer que c'était creux. Euh, ça c'est du remblai qui vient combler la structure, mais c'était creux et on mettait des braises dedans, et puis ça permettait de garder au chaud les plats. Alors cette fouille devrait apporter euh, des connaissances nouvelles sur la, la chronologie des manoirs parce que on l'a dit tout à l'heure, les manoirs se développent entre le XVe siècle jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, euh, notamment surtout la période moderne, XVIe, XVIIe. Ici on a une fondation au moins XVe, mais les, les recherches ont déjà montré qu'il y avait un bâtiment antérieur, donc on va essayer de dater. Donc euh, dans la genèse des créations de ces, de ces manoirs, là, on va, on va avoir des informations tout à fait inédites. Et puis j'espère qu'on pourra aussi euh, compléter un petit peu les différentes vocations des, des, des salles artisanal, domestique, par l'apport de, de mobilières que qui vont donc nous permettre de, de mieux comprendre la, la, le fonctionnement également interne du, du, du manoir de l'établissement rural.